Chers étudiantes, chers étudiants, chers collègues, nous y sommes dans moins d'une semaine à présent. Débutera l'édition 2023 de l'Innovation Crunch Time et c'est là une excellente nouvelle après trois éditions annulées pour cause de Covid. Nous nous retrouvons ainsi toutes et tous du lundi 20 mars au vendredi 24 mars à l'Axone à Montbéliard pour cet exercice pédagogique unique de taille XXL. Cette capsule vidéo me permet de partager à nouveau avec vous quelques points importants concernant le Crunchtime 2023. Tout d'abord, cet exercice pédagogique est obligatoire pour l'ensemble des étudiantes et étudiants de l'UTBM. Nous nous retrouverons ainsi tous les jours de 13h30 à 18h30 dans la grande salle de l'Axone. Nous vous attendons dès 13h afin que vous puissiez vous installer sereinement et débuter à l'heure. Pensez également à vous munir de votre carte d'étudiant. Elle vous sera nécessaire pour accéder à l'Axone et dans certains espaces au sein de l'Axone. Ensuite, durant ces cinq jours, l'ensemble des enseignements, les cours, les TD, les TP, les revues de projets, etc. est neutralisé. Cette semaine est ainsi une semaine banalisée de l'emploi du temps, entièrement consacrée au crunch time, durant lequel aucun autre enseignement ne doit être organisé pour quelque motif que cela soit. Durant cette semaine, vous aurez à travailler, chères étudiantes et chers étudiants, en équipe pluridisciplinaire suivant un parcours pédagogique spécifique et vous vous verrez proposer un défi par un partenaire de l'établissement, que cela soit une entreprise, une association, une institution, etc. Plus de 50 partenaires ont répondu présents à notre invitation, de la France entière et de Suisse et proposeront plus de 130 défis. Ces partenaires seront à nos côtés, à vos côtés, tout au long de ces cinq jours et vous accompagneront, comme le feront les coachs et les experts qui vous prodigueront conseils. Vous accueillerez également, au sein de vos équipes, des étudiantes et des étudiants d'établissements partenaires, les stades de Belfort, la HEGVD en Suisse, etc. Il vous sera demandé de maqueter physiquement vos idées. Pour ce faire, notre Fab Lab se délocalisera à l'Axone et nos femmes Managers seront présents dès le mardi 21 mars pour vous accompagner. Ils seront épaulés par des femmes Managers venant de plusieurs Fab Labs, de Bourgogne-Franche-Comté et d'ailleurs. Également, tous les après-midi, des mini-conférences vous seront proposées, tant par des membres de l'établissement que par des partenaires. Vous pourrez ainsi trouver des informations sur un spectre très élargi de sujets. Aussi, je souhaite vous rappeler ici que l'édition 2023 de l'Innovation Crunch Time se déroulera également simultanément en Suisse, à Hiver dans les Bains, où est implantée la haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, au Togo, à l'université de Lomé, et en Angola, à Luanda, à l'université Agostino Neto, suivant les mêmes principes. De plus, je vous rappelle qu'une quarantaine d'entreprises partenaires du Crunch Time 2023 vous donnent rendez-vous le mercredi 22 mars prochain après-midi dans les coursives de l'Axone pour échanger avec vous, vous proposer des sujets de stage, des offres d'emploi, etc. Vous devez vous inscrire pour ce faire et vous avez reçu un mail spécifique à ce titre. Pensez à le consulter pour celles et ceux qui ne l'auraient encore fait. L'organisation et l'animation d'un crunchtime est également un défi pour l'établissement qui s'est pleinement mobilisé pour ce faire. Entre services numériques, bibliothèques, infirmerie, etc. C'est tout l'établissement qui se délocalise durant cinq journées. J'adresse ici mes très chaleureux remerciements à l'ensemble des personnes impliquées et j'invite de même tout un chacun, personnel de l'établissement qui ne l'aurait fait les années passées, à venir découvrir ce dispositif unique. Plus particulièrement, je vous donne rendez-vous mardi 21 mars, à compter de 17 h pour un moment de convivialité ensemble, en compagnie des alumni et des étudiants de l'établissement. Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, l'Innovation Crunch Time est un moment privilégié durant lequel l'ensemble de la communauté de l'établissement se retrouve dans un lieu unique. Je suis impatient de vous retrouver toutes et tous à compter du lundi 20 mars à partir de 13 h en compagnie de la marraine de cette édition, Viviane Lalande, diplômée ingénieure de l'UTBM en 2005 pour cinq journées vibrantes et inspirantes. A lundi prochain donc et que vive l'UTBM